Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Yverna. j'ai 31 ans, je suis joueur de rugby fauteuil et capitaine de l'équipe de France. Je suis atteint de la maladie de Charcot-Marie-Tous. Mon histoire, elle a commencé dans mon centre de rééducation où le stade toulousain rugby en disport a fait une démonstration de rugby fauteuil. Je me suis initié et je n'en suis plus jamais reparti. Alors, Ce que j'aime le plus dans ma discipline, c'est l'engagement, le contact, mais aussi les valeurs que comporte le rugby, la cohésion et l'esprit d'équipe. Que j'étais quelqu'un de très introverti et grâce au Capitana, je suis devenu en fait vraiment un manager, mais bien plus un meneur d'hommes. Le partenariat avec Société Générale, c'est bien plus qu'un lien. Pour moi, il y a une réelle affection humaine, sportive, mais surtout un engagement très fort de sponsoriser tous les rugby.